Gracias. E se la te la ti... E se la te la ti... E se la ti... E se la ti... E se la ti... la ti... E se la ti... E oui, oui, oui. Thank you. Bon, mon cher nous pas bien vivre dans la zone, mais nous zone n'a pas gain route, pas gain Pas de pas gain On sent de santé dans la zone. Votre zone vraiment bon une bonne Le vent passé mon cher, c'est une bonne zone dans le pays. Alors, pays a mal, il y a mal grand goût, grand goût, qui manger de des bon les vraies, il que nationale qui t'a appoué des peuples. Mais il n'y a pas de rien en ce qui de C'est en mal ré Le propos ton il un ce qu'on faut bien faire ou bien marcher ça là. l'âge juste dans tête balance, il n'y a pas de bon, dite ou ou pas capable bon, il n'y a pas de bonne route pour la moto, même passer, veut dire que la zone n'est pas bonne. Nous avons même besoin de gens qui nous aider nous dans la belle fontaine pour voir si la belle fontaine peut changer notre figure. Mais nous, on Activité. Ou. Bon, pendant que nous avons des docteurs qui sont de l'autre côté pour venir nous en soigner, parfois c'est chaque mois, mais parfois il y a des gens malades, des femmes enceintes qui ne doivent pas accoucher. Et puis, pas un bon docteur qui peut aider nous. Parce que, quelquefois, en masse, je pour un courant l'estomac. les pour moto pour monter mal, je presque indisposé sur le toit. Vous comprenez? Alors, si l'hôpital est plus pour nous, il est plus bon pour nous. Pour nous, nous un docteur en place qui peut aider nous pas de bon santé non pas de clinique mobile non non non non non non non non pas de autorité, qui autorité qui peut visiter nous bas ici bon pas d'autorité qui autorité qui a pas moins qui pourrait nous même route presque pas gagne si tu as autorité tu as aider nous faire route pour machine passer à travailler là bon son bas c'est sous chance parfois tant qu'on planter des bois maïs on est pas qu'à organiser. Parce que nous un grand dans le pays. Nous avons pour notre travail. Engrenons cher, nous avons des dans Nous pour notre travail. Et l'État nous. Pa pas, pas facile, pas facile. Pas facile. Parce que pour l'agence la vie, nous pas bon route pour machines circuler. Notamment de pour en tête, nous avons bon tracteurs, bon bon santé, faire route Pour nous. Bah Mais chaque année, qui est-ce qu bah, médical Ah, parfois année, couler, nous a kon pas pas soins médical. Si nous même ça, nous pas venus dans zone pour Veu souviens... dit docteur euh, euh, euh, comment docteur ça au -ou au -ou Oui, au -ou Cadem. Oui. Si vous pas si pas là, pas gain aucun soins montage là où là gain route qui pour passer dans monde elle sorti c'est gain route qui peut passer dans monde à pied même bête pas gain route c'est pour sous tes pour entre al -Savon ou pendant c'est ton fine bouton là moto tout peut-être y gain moto route moto tout peut-être mais belle ça que c'est gratuit non bah qui pas gratuit parce que 50 dollars pour 50 dollars, 40 dollars, ça c'est comme un petit gaz, un petit bike Ça va quand. Pour aller à l'hôpital, il faut que c'est un petit bail. Il faut que c'est un petit bail. Oui, un petit travail. Chaque année, nous avons un petit bail. Ce n'est pas chaque année, c'est chaque mois pour nous avoir un belle bail. Bon, notamment depuis le plus rapide, nous avons un petit bail chaque mois. Chaque mois pour nous avoir dans la zone, une autre, une nous avons un petit bail. Et ce n'est pas chaque mois, c'est chaque jour. Oui, nous avons un petit bail. L'État aide nous et pour qu'pour qu'à pour, pour, pour aider nous prendre plus temps avec nous oui me satisfait de ça qu'a fait là mais il faut qu'il tape rapide parce que va là on m'entend doit tomber là il est malade après midi ça faut nous que nous une clinique pour nous courir avec lui dans non seulement et pas juste dix cas bon pour nous aller ça nous t'a rien maintenant non ça nous t'a rien maintenant non c'est route route là pour y au nous depuis route là fin fête machine n'a pas entré, même si côté de la machine, il n'a pas entré pour nous. Il a fait santé pour nous. Il a bon une route. Il a l'hôpital non Et ça, nous besoin. la troisième section de Là, il est nous on a glissé pour nous tout un coup de on a troisième. Vous avez dit, le le Moi-même, non dit, nous avons dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, je pose la question et puis après. Oui. Monsieur, nous saluons. Oui, ma maladie gâte la fragière en pile haut ici, mais nous avons gagné sa santé, nous avons gagné l'hôpital dans la troisième section de Belle Fontaine, nous avons gagné un bon... Et puis il y a un pays qui a crasé même par ces mêmes activités, nous avons gagné des bagages et tout payé. Il faut compléter tout payé. Allez, nous avons besoin d aide, d aide, d aide, d aide dans l'hôpital. C'est pour le docteur Sac, pas qu'on ait une instance concernée qui nous Non, nous avons des docteurs qui nous euh, visitent. Les docteurs nous racontent nous mais c'est pour centre qui vient, c'est pour l'hôpital qui vient ici à la troisième chute de Belle au, parce... oui, nou. nou au nouveau niveau de l'État, oui, pas de l'État, visitez-nous. Non, nous pouvons gagner au nouveau État. de l'État. Au nouveau niveau de l'État, nous laisser au nouveau niveau de l'État. Ça, peut-être, s'il y si a posé mois, s'il y a un candidat, nous ne pa connaissons pas, parce que nous pouvons gagner. Nous des comment nous? Avant ça, longtemps, longtemps été policiers. Après ça, nous a tomber dans des Dans la zone, pour la zone, là on pas gérer. pas gérer l'état a géré. puis, Pour l'hôpital, pour le bureau, pas n'y a pas dans troisième section de la a pas de pas Pour nous pour nous aller, pour pour nous pour nous aller, pour nous aller, pour aller, pour nous aller, pour nous pour nous aller, pour nous aller, nous nous et Poukadem prend pour, pour, pour venir à nos soins et dans, dans, dans, même, dans la localité Oui, nous sommes d'accord, nous merci beaucoup, mais tout ça, nous avons besoin de continuer toujours. et Nous avons besoin de faire plus gros trucs, mais nous faut et nous devons aider dans l'État. Nous avons aussi l'État supporté Poukadem Supporté, et puis pour qu'il y ait une section, et puis pour nous pour... oui, aide Et où est-ce que l'État de Poukadem oui, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits, mais malgré qu'il y ait excès de maladie, parce que pas l'hôpital sans nous aller. Mais nous nous, C'est le docteur qui a nous, parce que le docteur a des nous. Nous n'avons pas de docteur pour vérifier, pour voir nous dans hôpital. C'est le docteur qui a nous. Il n'y a pas de grattelle, la maladie. Il y a ni toute qualité de maladie, net grattelle, la fièvre, pas pressé tomber, toute le gaz, toutes toute maladie coulé dans la maladie ce c'est mal nourri maladie gaz là est mal nourri après ça toute maladie mal... logratelle là tout pas traité passer de l'eau dans une rivière comme ça pas gain un bagage qui est connecté pour de l'eau filer aller, aller non tillot pour fonctionner bon tout bagage c'est quest que veut dire bon tout bagage écrasé passer pas bon bon bagage non, il pas malade. il que les prix mais Pendant n'y a pas de problème. Il Il n'y a pas de Il pas de Il n'y a pas de problème. Il a pas Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il de pas pas il n'y a pas d'aide qui a été terminée pour le soleil. Le soleil pas Pour Congo, il y a ça. Il n'y a pas d'aide qui comme ça, mais mon cher mon sac dini, de timoun la karyou, mondo, mon dos, même mon enveloppe qui qui ça. Il ça. ça. Il y qui ça. une belle photo. 9 mm, on spaghetti, okay. combien e de a on a des spaghetti, on a des spaghetti, on a des gloss dollars, 13 dollars. spaghetti, on a des spaghetti, 15 dollars. des spaghetti, on des spaghetti, on a des spaghetti, on a des spaghetti, on acheter. Parce spaghetti, Vieux de rivière. rivière on pas connectée, parce que a a des spaghetti, on a pas de pile a non, nous ne pouvons pas faire des choses. Nous pouvons acheter de achete la sel, nous pouvons faire des choses. Nous pouvons acheter sel, nous pouvons acheter l'huile, nous pouvons acheter tout, etc. Quand on prend pour acheter de la sel, on ne peut pas venir comme ça. l'huile sel, elle a besoin 13 dollars, 12 dollars, 13 dollars, elle a besoin de 15 dollars. C'est ma organisation qui parle de la sel, qui mouvre. Nous connecter pour acheter des médicaments avec quelques institutions qui nous donnent des médicaments. Nous entendons bien qui accompagnent nous, Quelques institutions qui accompagnent nous pour nous faire travailler ça. pour nous démontrer que pour cadem a travail pour nous, mais nous n'avons pas de moyens. Mais nous connaissons avec ces coups de prière, bon Dieu est capable de permettre quelques institutions entendent nous et bien pour nous capables nous capables d'accompagner plus. Il eh. y la, in <rebels>. kind of a pas mm. de route à belle fontaine, d'école. Parfait. Je et je dis pour merci déjà. je suis je je ne là pas vous la je suis là pour vous dire que je vous du carbone, ok, oui, laissez-moi contrer, va du carbone, mais l'autre est du carbone, c'est le contre-générise, alors ok, son l'autre nouveauté, bon dia permet nous porter plus souvent de toujours, ok, alors par contre si comme on kiffe dire... du on, nous dit comme ça et l'hôpital là, on l'a vraiment vu, mais même par contre nous vini, mais il va dire si qu'on gagne, je n'adise la donne, mais je dis à la venir, nous évoluons, très bien, contrairement parce ce qu'on est, bah il puis bien avancer. Je compte en pile. Bon et papa, bon Dieu premier. Avant toute bagarre, bon Dieu en Avant toute bagarre, bon, bon Dieu premier. Oui. Et ça me compte en pile. Si c'est vraiment pas pas pour ça, ça. Donc c'est qui de chercher, de Donc que il est même de dire que nous, nous, nous, nous, On nous, nous, nous, nous, nous, qui ça nous, on Vielen ja. Dank. Ja. non je de Bon, et troisième belle foutaine, nous malades. Nous malades. Je dis à quelqu'un qui fait une liberté tout petit, c'est la colonne. Mais le gros problème nous a besoin de ça. C'est marcher à pied. Parce que nous ne pas une route de machine vraie. Si nous avons une bonne route machine, nous tapons. Moi, quand j'ai commencé à soulager. Et par rapport à l'hôpital, pour bon nous payer une bonne école, ça vient de faire payer pas marché. C'est tout ce que je Nous ne pas en santé. Ça vient de nous mettre en retard avec zone. Mais et, grâce à Poukadem qui là à côté de nous. Nous avons pour nous avoir agi plus parce qu'on a une section comme ça. bon Nous ne pas à l'école. Nous ne sommes pas à côté. Parfois, si nous avons un malade là, pour nous prendre sous cadre, six aides de temps pour nous entrer de 15 maladie Dès la maladie, bon, là, nous devons arriver avec 15 km et puis nous mourir. Parfois, c'est fait mat pour nous aller avec. Mais c'est sous cadre, et sous don. Des c'est sous chèque, pour nous. Mais avec le problème, nous avons pris un pour section qui Troisième belle fontaine taka as développé. Moi, je viens de avec le Fond de ton cas. j'ai viens de vivre longtemps. Nous n'avons de pas gagner un monde qui est connu pour un soin maladicite. Même mon petit bouton, si après nous, c'est là, et pour Après ça, c'est fait mal nous pas de gens qui non, tout. médicaments pour acheter le marché. On sait dit nous payer 25 goud, 15 good. On tigue 50 gout. Mais qu'on y a pas Nous nous à font un petit développement. faire oui. oui, là pour peuples. Oui pour peuple Oh, <laughs> grâce à Dieu parce y a des gens qui pas ça non? Mais pour moi-même, moi, je suis sauvé pour le peuple. Qui ça nous a remis de l'État d'abord? Bon. Qui ça nous a remis de l'État? Aidez-nous. Et travaillez dans la section. Aidez-nous à travailler dans la section. Et, quand on a dit pour qui peut pousser, aidez-le. Il a fait de travail a pas de problème. de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Qui est-ce que Est-ce que c'est sous lettres ou C'est sous-cadre. Bon, bon. des pas ne pas passer avec. pas pas pour mon asouche pour aller Femat 6 heures de temps ça marche marcher mais des pou pas ca marcher pour arriver au bien côté pour prendre machine c'est 8 heures de temps on ça qu'on arrive à mourir en pile monde mourir en août en pile monde mourir mais moi gagner pile si nous tiit ici de un tout calme dans les mutiers est-ce que mon yo semble en pile oui. Si il y a des choses qui font qu'on arrive, on comme ça. Bon, ça fait arriver, arrive, facile comme ça. C'est maladie. Bon, maladie, il n'y a pas de la fièvre. Il n'y a pas de façon tête fait mal. Et il y a une maladie qui est venue entrer là. Qui est grâteuse. Grâteuse. Tout le monde a gratté. Bon, moi-même, je vais me faire grâter là. C'est génial. Je vais me faire grâter là. Un pile, tout le monde, tout le monde, il y a tout le monde. Bon, je ne sais pas, il y a qui avec Il y a des qui passer. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais petits a mais nous ne pouvons pas visiter l'État. Qui vient l'État faire pour nous? Est-ce que l'État a visité nous pour médicaments pour nous? Non, non. Nous ne ça. Nous pas que ça. faire Nous ne pas faire Nous Nous pas Nous ne pas bon <t 'en> localité là ça notamment de l'État à faire pour nous nous même n'attiquons ça nous et nous yin là c'est notre nous et n'attiquons nous caché là mais la troisième section belle fontaine depuis après au finissant le première de l'oua c'est belle fontaine quand là tout le monde là est sous belle fontaine et bien de même c'est sous belle fouture. Mais tout est ça. Pour nous, on est sous contrôle de l'État, vrai Mais même si l'école nous n'a pas gagné. On a dit côté pour t'apprendre sur deux trois personnes. Et quitter un petit centre, on n'a pas gagné. nous n'a pas gagné l'école. Mais nous demandons de l'État. Pour l'État, il nous fait ça nous avons l'école, nous avons un centre qui peut aider nous. Dans notre localité. Comment ça va être le Bon, je qui ce n'est pas qu'on que à du travail. Mais nous n'avons pas de force assez pour nous travailler. Parce que l'eau n'a pas vwe, de vrai mais côté de l'eau L'eau est en danger. Mais nous ne pouvons pas capables de nous faire fait pommes de Nous avons fait des choux, des pommes de terre, des carottes, des poivrons, des pommes de terre. Oui. Les pommes de terre oui. Pas grand-chose, oui. des Nous avons fait tout le oui. bagage, mais nous pas capable. Oui. Ok, ok, parce que moi-même, d'abord, nous est là. Nous sommes toujours là pour là. Si nous sommes si là, côté côté, je ne sais pas si la Comment est-ce Oui, oui, Oui, oui. Oui. Bon, grâce à Dieu, moi, pas plus mal, non seulement moi, pas là, moi, Ah, M. Bedou, oh, je ne sais pas si tu Et puis je ne c'est Oui, grâce à Dieu, nous pas plus mal. Nous pas plus mal. Nous, nous, que n'a nous, De la mano de los dos, Estou lá? Ah, Ça veut dire laisse à continuer dans à petit Nous avons médicaments encore, c'est une seule fois, chaque matin, nous a médicaments nous Chaque matin, nous avons des médicaments qui nous besoin de Chaque matin, nous avons des médicaments qui n'ont pas besoin de Mais sous vous des médicaments Après ça, ça il n'y a pas de bruit. Il faut a avec de bruit. Il n'y a pas Il n'y Il n'y a Et de bruit. Il un a pas de bruit. Il Il pas Vous besoin on va passer tout côté au centre que et puis, l'offre fait ça même pour la blanche, même sur la blanche ou pas la blanche. ok? Merci. Hein. Je suis à la si. mm. François OK. okay. Dieu douleur, bien vous êtes capable de bien comprendre. Si toutefois, fois tu partages douleur pas de seuil. Le Dieu du grand douleur vous met en un confirmer là-bas. Ouais, nous self faut ta venir découvrir la conselle pour dire ça nous Bon, mon conseiller avait dit et même qu'on n'est pas bon mais bon mais avait dit mais bon Dieu qu'on est. Bon Dieu qu'on est mais tout simplement m'a prié bon Dieu pour bon Dieu faire, il faut toujours marcher bien. Pour bon Dieu faire, il faut toujours faire santé. Il faut que les gens aient des gens. Pourquoi? Pour le Parce que sans le docteur, rien ne régler. Après, papa bon Dieu, c'est docteur. Après ça, avec l'école, parfois, nous sommes de notre côté là-bas. Nous sommes de notre côté, nous sommes de notre côté. Nous sommes cheval par pas un côté bourré, il à pour la moto. Mais je suis tout le temps dans Je ne pas marcher, je ne mal, mal fonctionner. Je fais ça et je en Paris. Je ne fonctionne, bien fonctionner, je travailler bien. Mais avait dit c'est docteur. Ce n'est pas, pas bon de dire docteur les comme ça, je ne toujours. Mais je suis difficile pour aller. Dit... Je ça et m'a dit au pas pas marcher mal l'activité. activité là oui qui sont capable de bon avait dit après papa bon Dieu dit merci m'a prié bon Dieu bon Dieu plus de santé pour bon Dieu plus de activité pour bon Dieu et activité soutenant plus l'autre pays viennent tomber dans main pour pour activité plus marché la première fois organisation. Oui, pour, pour la première vraiment organisation, je dans une zone. Comment est-ce là, Moi-même, je me et quatre tu moi même je me et... 5, et puis je là, et les démons sont petit pas de moyens pour me consulter. Je tout le lit. Après ça, c'est lui-même avec maman qui va consulter. Bon, eh, si vous avez non, si vous avez nous dépensons un bel petit cob. Nous dépensons 400 dollars. Vous avez eu un médicament, 450 Oui, nous avons un médicament. Okay. oui. Qui est-ce so qui capable Qui est-ce qui message Bon, il avait dit, je ne sais pas, mais je dis bonjour, merci. Il avait dit, que je suis en train de fonctionner. Je ne pas pas fonctionner comme ça parce que un moyen pour l'organisation. Je ne pas là, mais les gens qui ont dit que je Mais moment manger manger, ne pas gagner. un moyen organisation qui coûte ma Je prie Si bon Dieu fait, il met l'autre grand pays, il a contact pour yo puis moi j'ai senti une tête bouillie, tête bouillie, y a y la journée, y a même la nuit. La il bouille, bouille, bouille, bouille. Et puis il mangeait, tout devenu commun, il mangeait, il, mange, il, mange, il, mange. il sur les coussins il fait m'énerver, il me bat comme un cadavre. Là il finit bouille, bouille, bouille et puis les coussins bim, bim, bim, bim, bim dans la tête moi. Il fait me battre comme un Et puis on l'a il va tous les fou, fou, Avec l'huile, il va faire dans les oreilles pour moucher les oreilles, pour aller les oreilles, pour moucher les oreilles, pour envoyer pour ce soir, mais la tu Il faire la faire vision. Même je commence à me faire vision, parce que jean gens il est oui, grâce à bon Dieu. Oui, je venu à l'hôpital. Je viens de médicaments. Je vais essayer de nous. Je vais vous oui Je vais vous nous Je vais vous médicamenter. Je vais vous médicamenter. Je vais vous médicamenter. Je vais vous médicamenter. Je nous, vous nous Je nous, vous médicamenter. Je Je bien, chaque là nous venons, nous pouvons toujours nous pouvons nous pouvons venir pour venir aider nous pour de nous là plus que courage pour nous de protéger la vie oui <laughs> bon non pas moi même c'est Dr. Antonio André normalement nous t'ai joint et un appel de coordinateur nous qui c'est coordinateur pour Cadem qui t'ai ridler nous te dit nous que ils gaient une activité mobile que pour venir faire dans la zone 3e section et Bellefontaine et normalement, les notes arrivent, nous ne voyons plus de problème. Donc, le problème, mon qu'il y a Christ, une épidémie qui a ravagé tout le monde dans la zone. À part environ 90% monde gens qui nous ont consultés, nous voyons tout le monde qui a Ça, c'est la cooptose. Ça, c'est un acarien qui est gagné la Donc, ça, c'est gal que tout le monde que tout moun connait donc les nous paraît nous vraiment gagnent tout moun qui consulte tout moun nette gagné et maladie ça c'est une dermatose vraiment qui tout qui tout moun nan nan. Donc, kon, kon konne, qui fait dans zone donc comme nous connaissons qui c'est une un maladie qui est très contagieuse donc nous prenons, prend parce que c'est pas contact qui au prend donc nous prenons, nous li yale li prend ou que bimunan ou touché munan donc pas tellement de moyens pour les désinfecter mais après au début ils finent en contact donc ils viennent prendre maladie ça donc c'est premier bagage que nous remarque que nous fait nous mêmes en tant que médecins l'autre remarque nous faisons en tant que médecins nous ne pas vraiment guérir bon on ne peut pas avoir mais, de pas mais même, même à part deux gens pour qui a fait et bagage médecine traditionnelle il y des côté que les problèmes c'est fait il y a parfois il n'ont a pas acheté comprimé dans la rue où il dans le marché. Même que le marché n'est pas loin, il est allé acheter quand c'est comprimé. Donc pour douleur, ça n'a pas été analgésique. Pour ça, pour les gros problèmes, pour les prendre. Mais nous connaissons que les feuilles interagissent avec les médicaments. Nous connaissons un paquet. Les molécules, par exemple, nous avons des sites comme P450, les molécules qui sont réagir avec, qui faire une fusion de thé, par exemple, ou de prendre un thé ou de prendre médicaments, ça a débouché sur l'autre problème que nous sommes capables de que nous avons pu gagner après que tout le monde a fait. Ensuite, nous faire fait une clinique mobile là, là vraiment donc ça qui plus marqué, moi-même, je n'ai pas de problème, même si nous avons fait un patient, que nous avons des gens qui ont une série de masques que nous n'avons pas analyser pas même un hémogramme. Nous pas de café, nous n'avons pas de café, yon, yon HIV, RPR, comme si nous regardons si nous qui sont là, ils ou là, ils sont là, ils sont fait mal en là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils Nous, nous là, et sont nous pile sont pile ils nous là, fait sont nous ils et là, ils sont là, ils là, nous examen, même que nous capable examiner mon indiqué dit quoi capable donc nous en côté là bon ça c'est le livre, qu'on a puait longtemps livre, les vieux dit non ça nous non mode lassé côté qu'on cache tout ça donc je dis de pour monter maintenant on va tomber jamais et nous nous qui juste jamais qui vient nous consulter nous trouver ça c'est qui ça a dominé mon même personnellement nous connais qui parle de vidéo nous souhaité que ça entraîne dans conscience mon ça touche pour mon Mettez des qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui pas seulement pour qui qui ont comme organisation qui a fait gens ça qui ont des plusieurs qui ont des gens je des genre des un pour ou qui qui Ok, on a commencé à parler de lui-même. C'est un acarien comme un parasite. Bon, l'acarien, c'est qu'il est capable de se Mais Donc, il est très attrapant. Si on a fait un on que un Donc, les gens sous pôle, sans ne pour pas OK mais faut que ta faire des examens pour utiliser des nous de façon pour faire examen pour faire comment les microbes là comme nous pas rien appareil pour faire examen pour nous les monde gain là mais des examens pour faire au kaweu au kaweu on garde au kaweu on va pour OK donc ça les mêmes de gain pour dig capacités pour sauter sur un monde à un autre ça veut dire pas contact OK depuis monde dans main tant tout monde gain là au petit bébé à ou prend le ti bébé a ou kebiti bébé a tout ça, ou prendre ou pour ça, ou donc c'est comme ça par contact donc et oui ça, ça, ça, ça dit que c'est une maladie que automatiquement c'est oui il attrape un maladie qui Bon, et normalement, moi je dis ça déjà depuis le moment commencé, parce que oui, ça, c'est qui est très important. Je dis n est pas seulement pour Kadem, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, D'après ça, pour nous, pas seulement pour nous, pour pour pour Côté le C'est parce qu'il n'y a pas de joie. Il y a gens font un examen, qui disent qu'ils ne peuvent pas faire parce que loin. Il y a des gens qui commencent à marcher depuis 1h, 2h du matin pour arriver à 7h, 8h. Donc, imaginez comment les gens sont en côté de l'IA ou pas. Mais je vais essayer de faire une analyse pour voir si ça Par exemple, même dans le capital, il n'y pas accès à un de soins. Donc, il n'y pas besoin de faire pour zone qui très régulière comme ça. Bon, message pour Mounio, c'est inviter Mounio, mettez ça au gain pour aider moun qui puissent pas capable yo dans ça qui gagne avec soin santé moun. parce que moun les li pas soins soin sans soin paquet de bagaille par exemple si moun là malade premièrement pas qu'on qui il y les des choses bagages ont fait y qu'a pensé c'est mon qu'a fait et puis il y a les caougan et puis ça et puis bon ça fait que toujours c'est pas avant hier nous qui ont plusieurs raisons qui fait des choses par un virus qui est le l'Epstein -Bah virus donc, le virus s'aligne à Vinbal, il une maladie qui est le de Berkit ou le lymphoma de Donc, la maladie, c'est comme ça l'a s'est C'est Les symptôme c'est comme ça qu'il apparaît comme si on pouvait lui dire un masque-là. Et puis, il y a l'autre bagaille, et tout, ça qui n'y a pas Et puis, pour que tu as fait avec des examens par la clinique Mais nous, si nous on finit comme ça. Les nouveaux bouches, les bouches qui de couleur. Donc, ça, c'est toute manifestation de maladie. Mais est-ce que nous avons fait là pour ça Donc, si nous avons fait l'examen, nous avons fait le fait. Il dit que le pape a fait Or, Si nous avons fait le levé, malgré que nous avons fait tout ça, nous pour lui de nous faire aller à l'hôpital pour faire le suivi pour lui. Donc, il dit que les pape de nous aller. Bon, ça a bien, nous avons nous mal, que nous pas de cas et oui par exemple des vaccinations a une n'a pas vacciné tant pas la il y a un autre qui c'est tout monde qui pas prendre tout vaccin prendre plusieurs nous consulter là il pas de même une fois déjà donc tout virus ça, ça? De oui il oui la là après il y a là où je par exemple, il est capable de parler d'encéphalite ou Tout ça, il y a plusieurs autres bagailles de cabali. Baga il y a des cabali qui n'ont pas d'encéphalopathie, tout ça tout ça, c'est des bagailles graves qui sont capables de suivre tout le après, à la fin, si tu pas vacciné. Donc, vaccination, c'est un bagage qui est important, un un pile pour respecter. Donc, si toute fois on pas tout ça, et nous, ça, pas même, pas même, bon, je venir au centre de santé. Si je tout fermé. Donc, c'est un bagage qui grave, moi-même, ça qui est étonnant, c'est parce que la majorité c'est l'homme qui a qui a fait, fait, a qui a qui qui parler de sou donc c'est grave je pas c'est grand cap ça bye -bye. Café, juste tant de ça ma je pas vidéo pour vous Bon la gemon gemon à l'échelle internationale cap pou vidéos à tout si mon nan well si ko geyan met un petit parti mais nous là pour cadem donc très félicité coordonnateur nan sans ça pour travail ça la faire son travail extraordinaire moi même me dit comment le fait qu'on est dans les problèmes ça donc on monde qui était dans port principal chambre connais ce pays il y a toutes difficultés ça cap fait là donc on pas rien ça faire à publiciser tout ça pas gemon qui besoin si n'a pas investi pas venir faire la politique juste faire en tant que humaniste pas pas mettre l'autre bagaille là-dedans juste pour là. son café même j'aime même m'a fait là là tout on connais, on te manifeste volonté je même connaît si c'est comme ça le tapis donc les mouvements ouais, c'est très très très très grave Je t'a ramené pour nous faire chaque année pour qu'on me faire chaque année alors même même même que l'ipaca pas ca moyen ouvrir donc si toutefois plusieurs veulent mettre ensemble ils mettre le peu qu'il faut donc n'a pas hmm. ka... mmh en tant que docteur oui en participer avec même c'est tout qui participer depuis depuis donc juste regarder participation tout le monde est disponible. disponible ne doit pas disponible trop souhait souhaiter on travaille travail une fête faire qui pas tellement important que vie mon garder là c'est juste mettre maintenant pas là en avance pour voir avant tout, m'absoluer la presse en général et la presse écrite, parlée et télévisée. Et nous les réseaux sociaux. Et nous comptons prendre devant la presse jeudi, à, dans le cadre activité clinique mobile, troisième section Bellefontaine. Nous sommes capables de dire depuis jeudi, le staff médical pour CADEMAN est dans la troisième section Bellefontaine pour une grande activité clinique mobile. Et euh, nous avons démarré vendredi. Et jeudi à nous encore samedi. Et que nous avons gagné pour notre travail demain dimanche tout, demain journée. Ça a pas mal. Et, euh, hier vendredi, nous avons ouais, 250 personnes. Je à nous à 275 personnes, et qui c'est samedi 25 ans juin. Hein, et nous n'attend que ça, demain si Dieu veut, apporter pour nous en termes de, de, e, de chiffres toujours. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi vraiment, mon troisième section Bellefontaine, c'est vraiment soif clinique mobile là, qui c'est un bagage qui n'est pas facile. Et que c'est seulement pour CADEM qui toujours a opportunité l'opportunité les venir visiter les et et faire une clinique mobile pour eux, aider yo au niveau des problèmes de problème santé qu'ils ont Oh Oui, nous avons so dit ça. Les CADEM paraissent là, c'est quand ils messi, parce que les ont gardé en termes de cas de mortalité, cas de maladie. Surtout avec un problème gal qui n'a pas fini avec ni grand monde ni monde. Un problème maladie GAL, ça n'a pas respecté Pépap. Et m'a pas besoin d'arriver pour KADEM avec une équipe médicament pour GAL. Et mon yo vraiment senti que ont aménagé, les problèmes amélioré parce que sont arrivés gain des médicaments pour combattre. Avec problème gala. Bien entendu, ça qui est Bon, bien entendu que nous-mêmes, dans POKADEM, en tant qu'organisation sociale, nous ne travaillons pas travailler pour le Nous ne travaillons pas travailler pour le Objectif L'objectif, nous, c'est d'aider les gens et permettre que vraiment, que leur contribution, c'est de permettre vous comprennent ce qu'ils ont fait, qu'ils respecter les normes, là, yo viennent à l'heure. Et puis, ils restent en silence et puis comme médicaments là-bas au service, Quand on parle contribution, la contribution c'est au niveau de d'autres principes. Au niveau de d'autres principes pour ne pas faire des ordres. Et puis, ils viennent participer à l'activité qui la puisque l'activité c'est pour eux qui C'est une institution qui aide pour CADEM dans les médicaments. Parce qu'en réalité, et pour qu'Adem pas de gagner l'opportunité pour acheter tout médicament, nous venons. Malgré le pacifique, pour la quantité de monde, Et nous, nous avons eu pile de manque, Mais grâce à tout, nous, grâce à la participation de quelques institutions, des membres d'organisation, des machins, des boutiques, nous avons tous ensemble pour être capables de venir dans la mission. Bon, nous ne sommes pas capables de dire que nous arriver à toucher tout le monde, parce que même nous sommes arrivé à toucher tout le monde, mais vivre avec le médicaments, nous toujours gagné. Parce que, pas oublie, nous répondons en grande partie avec un problème de gala, mais ce n'est pas un problème de gala seulement qui gagne, Et nous vu avec un problème de manger, tous les autres problèmes ont gagné, problème de nutrition, alors qui gagne tout ça. Et fièvre, grippe, et tout l'autre problème maladie qui gagne, nous n'avons pas vraiment gagné quantité de médicaments pour nous répondre avec tout problème maladie en termes de pathologie, pour nous répondre ensemble avec eux. Bon, pour le docteur, pour Kadem, tu gagné cinq docteurs. Nous avons parmi cinq docteurs, nous avons monté avec un groupe d'artistes pour aider les gens dans ces affaires. Dan. Et puis, nous avons au niveau des corps médicaux-là, nous avons gagné en tout en, en, dentiste et généralistes. Pour médical là nous avons gagné en tout cinq docteurs. Pour les infirmières, nous avons gagné sept infirmières qui accompagnent nous Pour travailler ça, c'est capable, effectif. Bon. Prochaine étape, c'est que par la troisième section Bellefontaine, c'est arriver à voir comment, de temps en temps, nous sommes capables de venir faire une activité clinique mobile pour nous, pour nous qui toujours des gens en assistance médicale, parce qu'en assistance médicale, alors ils viennent en toute forme, mais on connaît, si mon même si mon mais si santé ya, y je la santé a un petit morceau sur la santé de temps en temps, elle est capable de vivre. Mais là, n'y n'a pas de santé du tout du tout. Et nous connaissons très bien la santé de la richesse. n'y n'a pas de la santé, elle n'est pas capable de faire rien du tout du tout. Alors prochaine étape, non c'est de suivre et continuer pour nous voir comment nous sommes capables d'accompagner les gens. Très bien, c'est une belle question. Pour Cadem, la troisième section de Bellefontaine, exactement le 27 juin. 2016, et depuis lors, je dis exactement, ça fait 6 ans, depuis que nous avons la population de Bellefontaine en service. Bon, l'autre province est très touchée, par exemple, nous avons gagné un cognon qui a demandé pour nous, nous avons gagné un tigou à pour nous, mais que pour que ne pas uniquement dans la troisième section Bellefontaine simplement, pour Kadem travaille dans la cinquième section communale Gantier dans la localité pays pourri et Gobet, Masso, Kale et tout côté Sayo, Maozo, Maminève, tout ça, pour aller travailler dans la zone Sayo. Mais par rapport avec manque de moyens, pour Kadem rester sur place, il n'est pas capable d'aller dans la zone Sayo parce qu'il pas de moyens. Ah, si c'est pour difficulté, changer si de c'est surtout pas de route Bellefontaine. Pas de route du tout, du tout, du tout, du tout Bellefontaine. Et nous connaissons. Et route, c'est une voie de développement. Dès que pas de route, pa eh bien, vous rencontrez toutes sortes de difficultés. C'est à pied nous marchés. Et c'est sous deux médicaments en passé et pour nous arriver à côté que machine n'a pas arrivé et puis pour nous arriver et surtout ce n'est pas une route machine sortie bout de machine qui peut nous et nous charge avec un peu de difficulté pour nous arriver mais ça il pour l'état haïtien je ta rejoindre pour dans le combat parce que pour Cadem pas qu'amener un combat pour lui. pour être pour tellement tellement tellement coûte ou après parfois c'est 3-4 mois pour faire pour préparer une clinique mobile et qui part de la fête, mais plus que pour être l'écoute eh bien, il n'est pas capable de eh, répondre à temps avec la population de Et ça, fait l'État la participation. ni rejoindre pour l'État, soutenir pour kadem, parce que le travail là assez, travail l'État qui nous a fait. Et autant que l'État aide nous, le travail de Bellefonte est capable de faire plus bien. Nous nous disons la presse merci d'être accepté à hein, visiter nous pour qu'aucune chaîne Clinique ça qui dans notre troisième section de depuis vendredi 24 pour arriver et, et dimanche 26 juin 2021.